Depuis plus de 100 ans, SAFT est un leader mondial dans la fabrication de batteries industrielles. SAFT fournit une alimentation de secours essentielle pour les industries, le pétrole et le gaz, les services publics, la signalisation et les bâtiments. Conçues pour tous les types d'environnement, du cercle arctique jusqu'au désert du Sahara. Les batteries au nickel fiables et durables de SAFT sont désormais équipées d'une nouvelle technologie. IntelliConnect, la solution avancée de surveillance à distance pour les batteries au nickel. IntelliConnect est une solution digitale unique, développée par les experts de SAFT. Elle permet de planifier plus efficacement vos opérations de maintenance et de maximiser la durée de vie de vos batteries. Avec IntelliConnect, vous passez d'une maintenance basée sur le temps à une maintenance basée sur l'état de vos batteries. Vous effectuez ainsi une maintenance quand elle est vraiment nécessaire et pas avant. Réduisez vos dépenses opérationnelles. IntelliConnect permet de réduire le nombre de visites sur les sites 75 de visites sur site en moins, d'économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la durée de vie batterie. Maximisez la durée de vie de vos batteries. En ayant un meilleur usage de la batterie, sa durée de vie est prolongée et votre investissement est optimisé. IntelliConnect est plus qu'un simple lecteur de données batterie. IntelliConnect affiche en temps réel l'état du courant, de la tension, de la température, du niveau d'électrolyte de vos batteries et plus encore. Il surveille et fournit les tendances des paramètres de fonctionnement essentiels de vos batteries et vous informe si un problème se produit. Grâce aux algorithmes brevetés de SAFT, bénéficiant de 100 ans de recherche et d'expertise en batterie, vous pouvez également obtenir des informations évoluées, telles que l'état de charge et l'état de santé. IntelliConnect stocke les données de la batterie dans le cloud Microsoft Azure hautement sécurisé et offre un haut niveau de chiffrement des données et de cybersécurité. IntelliConnect gère un nombre illimité de sites. Il propose trois modes de communication. Connexion réseau local, modem 2G-3G et modem satellite, permettant un accès instantané de n'importe où. Une offre de service unique, nos experts peuvent analyser vos données batterie pour optimiser leur durée de vie. En cas de surchauffe de batterie, nos experts vous conseilleront de réduire la température. Si les températures ne sont pas homogènes à l'intérieur d'une batterie, nos experts vous diront de régler les paramètres. Nous pouvons aussi identifier une tension de charge plus élevée que la normale et qui va surconsommer de l'électrolyte. Tout est fait pour augmenter la durée de vie de vos batteries. Avec IntelliConnect, vous aurez l'esprit tranquille. Protégez vos données et restez connecté à vos batteries de n'importe où et à tout moment. IntelliConnect, la solution avancée de suivi à distance de batteries de technologie nickel qui répond à vos besoins commerciaux.